Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Avez-vous besoin d'un diplôme pour devenir un trader pro ?» Eh bien d'abord, un trader pro, qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, un trader pro, c'est une personne qui gagne en bourse, qui travaille dans ce domaine-là, dans le trading, et qui arrive à gagner sa vie de cette manière-là. Donc un trader pro, pour moi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui travaille dans une société de trading, donc euh, l'important c'est quand même de gagner sa vie dans le domaine de la finance, dans le trading. Donc si vous travaillez à votre propre compte ou si vous travaillez pour une société qui regarde surtout vos performances, ben, vous n'avez absolument pas besoin euh, d'un diplôme. Moi je, je vous assure que si vous allez voir des professionnels que vous avez des bonnes performances, ils ne vous demanderont pas si vous avez un diplôme, ils vous demanderont surtout de voir vos performances. Donc ça c'est le principal. Donc, je viens de faire une vidéo ces jours-ci également euh, sur euh, les études, euh, c'est-à-dire si vous n'êtes pas bon dans vos études, eh bien vous pouvez très bien réussir en trading. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir un diplôme pour réussir dans ce domaine-là. Donc surtout si vous utilisez l'analyse technique, <coughs> technique, les indicateurs, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend dans des formations comme celle que je propose. Donc vous avez ici en haut un lien vers mes formations et vous verrez qu'une fois que vous maîtrisez euh, cela, euh, vous pouvez avoir les plus beaux diplômes du monde, ça ne vous servira à rien, absolument à rien. Donc devenir trader pro c'est tout à fait possible, euh, l'important euh, c'est surtout d'arriver à maîtriser une bonne technique et ce ne sont pas des techniques euh, pour lesquelles euh, les mathématiques, les sciences ou, ou je ne sais quoi vous aideront, euh, pas du tout. Donc c'est à la portée de tout le monde, tout le monde peut devenir trader et trader pro pour autant qu'il arrive à maîtriser une bonne méthode de trading, à avoir la patience, à avoir la maîtrise, à avoir le self-control et surtout à arriver à bien trader de manière régulière, à avoir de bons résultats comme ce que vous pouvez obtenir principalement avec le scalping puisque depuis les années que je fais des recherches dans ce domaine, pour moi il est évident que c'est le scalping la meilleure méthode avec le moins de risques et les meilleurs rendements, puisque vous pouvez arriver à faire entre 1 et 3% de rendement par jour, de gains sur votre capital, c'est ce que vous pouvez obtenir avec ma méthode de scalping, et sans aucun diplôme bien sûr, moi je n'exige pas des diplômes pour que vous suiviez ma formation bien sûr, et à ce moment-là, moi, je vous conseille de me donner toutes les semaines vos résultats, euh, même si c'est sur un compte de démonstration au départ, parce que je conseille bien sûr de commencer sur un compte de démonstration en virtuel. Et une fois que vous aurez bien maîtrisé euh, ma méthode de scalping en virtuel, euh, à ce moment-là, vous me donnez vos résultats et je vous donnerai le feu vert pour commencer sur un petit compte réel. Ça peut être un compte de 500 euros, de 1000 euros, de 5000 euros, selon vos moyens. Et à ce moment-là, il y a l'aspect psychologique qui va switcher et qui vous permettra, je l'espère, d'arriver à gagner autant sur un compte réel que sur un compte de démonstration, mais ne commencez pas sur un compte réel si vous n'êtes pas passé par la phase démonstration, si vous ne maîtrisez pas encore bien la technique, que ce soit avec ma technique ou une autre technique, c'est toujours pareil. Donc d'abord un compte de démonstration et puis passez en réel sur un petit compte et augmentez votre capital, soit avec vos gains, soit